Bienvenue sur ma chaîne, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais préparer une pâte à pizza napolitaine. La pâte napolitaine est la plus ancienne et la plus conforme à la tradition. Elle doit être mince et composée uniquement de farine blanche, d'eau et d'un de agent levant comme le levain ou la levure. Aucun autre ingrédient ne doit entrer dans sa composition. Ma recette comprend 18 listes d'ingrédients selon le type de farine soit tout usage de blé entier, la forme désirée, ronde, carrée ou rectangulaire, et le diamètre désiré, petite, moyenne ou grande. Il a noté que traditionnellement, la farine de blé entier n'est pas utilisée pour la part napolitaine. Cela dit, je trouve intéressant parfois de savourer une pizza de blé entier. C'est pourquoi j'ai ajouté des listes d'ingrédients pour des pizzas de blé entier dans ma recette. J'ai choisi la troisième liste d'ingrédients pour deux pizzas rondes de 12 pouces à la farine de tout usage. Cela dit, comme ma pierre à pizza n'est pas assez grande pour recevoir deux pizzas de 12 pouces de diamètre, et je vais leur donner une forme ovale. La pizza napolitaine est façonnée à la main pour préserver les minuscules bulles d'air à l'intérieur de la pâte. Un rouleau à pâte détruirait ces bulles et donnerait une pâte dense. La partie centrale de la croûte est très mince, tandis que le bord est relativement épais. La pâte napolitaine est celle qui est traditionnellement utilisée pour la conception des calzones. Il y a à noter que le temps de fermentation total est plus long que normal. 6 heures pour 27 de levain, donc 8 heures pour 14 de levain. Une pâte bien fermentée est beaucoup moins élastique et par conséquent plus facile à étirer. Alors la liste d'ingrédients est simple. 339 g de farine tout usage, 6 g de sel, 51 g de levain de tout point, 204 g d'eau. Pour ce qui est du levain de tout point, on va utiliser le levain de tout point que j'ai fait pour la méthode champenoise. Le levain était ici au départ et il a levé jusqu'ici. J'ai mis la bande élastique et là, il reste pareil. Ça fait deux jours qu'il est dans le réfrigérateur. Donc, on peut le conserver plus facilement une semaine ou deux que trois, mais on peut le conserver relativement longtemps au réfrigérateur. Alors, c'est parti! On doit mettre 51 grammes de levain. Est-ce que vous avez entendu le « pitch c'est tout à fait normal, c'est qu'il s'est mis sous pression. Il est très, très beau. Il sent très bon. Donc, 51 et un grammes. 25. 3 50 5 cardia ensuite j'ai 204 grammes d'eau ici je vais mettre euh, le 3 quarts tout simplement, mais je garde le 1 quart pour pouvoir bien mélanger par la suite. On dilue relativement et on va ajouter tout de suite la farine. Pourquoi je ne mets pas toute l'eau au complet? Tout simplement parce que comme c'est une pâte hydratée à 63 à un moment donné, ça devient plus difficile d'intégrer la farine à la fin. Alors en faisant ça de cette façon-là, on est assuré d'avoir de l'eau jusqu'à la fin. On va utiliser nos mains pour le reste. Là, toute l'eau est mise alors on fait pas de pétrissage au début la recette dit de faire le pétrissage au début mais euh, je me rends compte souvent que c'est plus facile de faire le pétrissage une fois qu'il y a eu le premier euh, le, le, le premier pointage c'est qu'il y a pas de grumeaux, donc tout semble beau, comme son pâte qui est euh, semi-ferme, euh, elle se nettoie très bien sur les mains. Donc, on a juste à frotter un peu et ça part. Le moins qu'on a de perte, le mieux on est. On met un peu d'eau dans un contenant. Et puis, on ferme. Tout simplement. Donc, on se revoit dans une demi-heure. On est rendu au premier rabat. Dans ce cas-ci, on va faire un pétrissage léger. Donc, on transfère la pâte sur le comptoir. de geste pour que vous puissiez le voir en l'espace de moins d'une minute et la pâte est très belle. Voilà. Alors, on en a pour une autre demi-heure. On se revoit dans une demi-heure. On est rendu au deuxième rabat. Donc, c'est la même chose. On pèse. Tout simplement pour réaligner le réseau de thème. On ne le fait pas longtemps, et à la fin... Voilà, on le remet dans le pot, on remet l'eau, et on remet le couvercle. On se revoit dans une autre demi-heure. Nous sommes maintenant rendus au troisième étirage. Alors, on transfère la pâte à l'envers, comme toujours. Et on refait la même chose une dernière fois. Euh, vers 9h30, donc dans à peu près une heure, on va les diviser en deux avant de les mettre au, ré au réfrigérateur. Et très, très belle. Voilà, donc on se revoit vers 9h30. Il est 21h30, donc c'est temps de faire la division, donc diviser la pâte en deux, et, et puis ensuite de la huiler un peu, et puis de mettre un, une pellicule ça Alors, on y va. Donc, on transfère la pâte sur le comptoir. Pour diviser en deux, la meilleure façon, c'est de mettre un peu d'eau sur... Et là... Si vous voulez être plus précis, on peut toujours euh, peser, chacun des parts, on en a une partie et tout. Mais moi, dans mon cas aujourd'hui, je n'ai pas besoin que ce soit précis. Donc, cette partie-là, c'est la partie qu'on doit cacher. Donc, quand on, le on va faire le boulage, on va l'amener ici, on va le tirer, tirer, tirer, tirer, tirer. Et là, on va pouvoir faire le boulage. Elle est très belle. On la met ici. La même chose ici. Donc, encore cette partie-là, il faut la cacher. Donc, on peut l'amener ici tout de suite. Tous les petits bouts de cette partie-là, il faut la cacher. Et ensuite. beau Donc, on va mettre un peu d'huile tout simplement lui c'est pour éviter que ça sèche donc, on met une pellicule cellophane pour chacun, pour chacune des boules. On en met une par la suite qui protège le tout. On la met au réfrigérateur pour toute la nuit. Bonjour, il est maintenant midi. J'ai sorti la pâte à pizza à 8h30 ce matin et je l'ai mise sur le comptoir. Donc, elle est prête à être utilisée. Mon site web contient 3 recettes de pâte à pizza, 27 recettes de sauce à pizza et 36 recettes de garniture à pizza. Aujourd'hui, je vais utiliser ma sauce San Marzano. Je vais mettre le lien dans la case de description de la vidéo. Et comme garniture, j'ai choisi la pizza diavola. Évidemment, j'adapte toujours mes recettes à ce que j'ai dans le frigo. Par exemple, la pizza diavola contient du piment oiseau thaïlandais. J'en ai pas à la maison, mais j'ai du piment euh, serrano, le green chili et indien. Je vais donc le remplacer par le green chili. Je n'ai pas de capre ni de basilic frais. Je vais remplacer les câbles par un cornichon. Oui, un cornichon, c'est délicieux dans une pizza. Et le basilic par de l'huile aromatisée au basilic. Alors, on commence. Pour la pâte à pizza, il faut quand même faire un peu plus. Alors, je la dépose à l'envers au début. Je l'étire un petit peu, je la remets à l'endroit. Et là, on l'étire. Regardez bien comment je l'étire. Ce qu'on veut, c'est l'étirer doucement. On peut continuer de faire ça aussi pour la mettre vraiment ronde et belle. Mais après ça, on l'étire, on la remet. Donc, on l'étire, on la retourne d'un quart de tour. Donc, on l'étire, on la retourne d'un quart de tour. Jusqu'à ce qu'on atteigne la dimension voulue. On peut le faire très vite ou on peut le faire lentement. On fait juste attention pour pas que ça déchire. Mais s'étire très bien. Comme elle l'a bien fermenté, elle a atteint le, la fermentation totale. Donc Là, on voit bien comment elle est belle. Puis les bulles sont belles et bien là. On les tient encore un peu comme ça, avant de la déposer sur une plaque. Oups, je viens de faire un petit trou. C'est pas grave. On va corriger... La situation. Vous vous souvenez que j'ai dit que je les faisais ovale, tout simplement parce que je veux faire cuire deux pâtes à pizza en même temps. Donc on peut les tirer encore un petit peu. Et voilà. Une de tête. Donc la même chose, ça dépose à l'envers au début pour... Simplement la dégonfler tranquillement. Puis je la remets ici. On étire. Tourne. On étire un petit peu. Tout en gardant le bord. Le rebord est très important. Elle est bien belle. Donc je peux la mettre sur une plaque avec un papier parchemin. parchemin. Je vais mettre sur le papier parchemin. On vais mettre la sauce. J'ai ma sauce à pizza, qui est la sauce San Marzano. L'important, c'est de ne pas en mettre beaucoup. C'est à peu près une cuillère à soupe et demie, deux cuillères à soupe. Ensuite, on va mettre les garnitures. Alors, c'est du salami maison. Ensuite, le piment Serrano, c'est moins fort que le pimentail, mais c'est aussi délicieux. J'en ai trop, j'ai le piment euh, toujours Serrano, mais qui est jaune, donc il est plus fort. J'en mets un petit peu. J'ai ma tomate. Je n'ai pas mis d'origan parce que la sauce contient déjà de l'origan. Alors, j'ajoute un petit peu de euh, cœur d'artichaut. J'aime les cœurs d'artichaut. Donc, c'est un diabola, mais je l'adapte la, je à mes besoins. Et le cornichon. Je sais que ça fait drôle, cornichon, dans une pizza, mais c'est délicieux. Donc, il me reste à mettre les fromages. Il y en a qui sont généreux sur le fromage. Moi, je suis un petit peu moins. Donc, j'aime qu'il y en ait, mais pas une grande quantité. Voilà. Alors, on est prêt à fourner. Pour enfourner, on, on, j'ai mis le four à 500 degrés pendant une heure. La plaque, elle est troisième position. J'ai découpé le surplus de papier. Donc, on met une pizza et l'autre pizza. Donc, c'est 6 minutes à 550 degrés et... On, euh, après 6 minutes, on enlève le papier et ensuite, c'est encore 5 à 6 minutes, à euh, 550. Voilà, on se revoit plus tard. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir comment elles sont belles. Là, on va enlever la feuille sans trop se brûler. Bien, la raison pour laquelle on enlève la feuille, c'est pour que la croûte touche la plaque. Pour éviter qu'elle soit encore humide après. Alors, je referme et un autre 6 minutes. J'enlève en premier une, toute l'autre. Alors ça, il faut quand même... la première. Elle est très, très belle. Je suis très content. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre l'huile au basilic tout de suite dessus. Donc, voilà. Bon appétit.